Bonjour à toi cher spectateur, fan d'absurde et d'objets cinématographiques plus qu'étranges et parlons donc du deuxième long métrage de l'année 2022 de Quentin Dupieux un film qui a plutôt fait sensation lorsqu'il est passé au dernier festival de Cannes Fumer fait tousser Et l'histoire je ne vais pas me foutre de votre gueule, je vais essayer de vous la faire de la plus claire des façons possibles. Les tabac -forts, suite à un combat acharné contre l'effroyable Tortus euh, se retrouvent à être envoyés en retraite par leur chef Didier pour, je le cite, « travailler la cohésion du groupe ». Et voilà. Le film dure 1h17, donc j'ai pas envie de vous en dire plus. Et en même temps, je vous en dirai plus. Je ne suis pas sûr que ça étofferait plus que ça, euh, votre interprétation autour du nouveau long métrage de Quentin Dupieux. Mmh. Pour en parler avec moi, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo ensemble. Ça faisait depuis mmh. fin août. Mmh. Non. Ah non, depuis début octobre, on a fait octobre. Bah oui, on a, on a fait, fait novembre, a fait novembre en octobre, en octobre. bien sûr. On a fait novembre en octobre. Ouais. Bon, ça fait quand même un bon, un bon petit ça, deux mois. Ça, hein. fait deux mois. Euh, ça fait deux mois. Ça fait deux mois. Donc ta bouille me manquait. Comment vas-tu, mon cher Kevin Ça va et toi Ouais. Euh, Est-ce que ce serait pas ton ressenti après un film comme celui-là C'est possible. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, je n'attendais rien du nouveau long-métrage de Quentin Dupieux. Pour la simple et bonne raison qu'Incroyable Mais Vrai est potentiellement l'un des plus mauvais films que j'ai vu cette année. C'était un film qui était vain, qui était assez creux et qui n'avait pas grand chose à nous proposer. Donc à partir de là, euh, Fumer Fait Tousser ne m'inspirait pas du tout confiance. J'étais vraiment dans l'optique que ça allait potentiellement être un film qui allait être frustrant, décevant, mm -hmm. pas à la hauteur de son pitch, en sachant que le film est une parodie entre grosses guillemets des Super Sentai, donc type Power Rangers ou bien d'autres personnages du genre au Japon, mais... Nous, pauvres occidentaux, on a surtout les Power rangers en tête. Euh, mais clairement, ça se voulait être ça. Et le film se vendait par, comme pas grand chose de plus. Ouais. On voyait vaguement dans la bande-annonce qu'il y avait un casting de dingue, parce qu'on s'arrête pas uniquement aux cinq acteurs qu'on voit sur l'affiche, mais nous avons euh, le Palma Show avec Grégoire Ludig et David Marseille, nous avons Adèle Copoulos, il y a Blanche Gardin, y a Jérôme Miel, enfin il y a quand même un casting ouais. qui est assez conséquent autour du projet. Donc on se demandait peut-être tout simplement ce que ça allait donner. J'ai pas envie d'en dire plus. Kevin, qu'as-tu pensé de fumer Fais tousser <coughs> Bah, je sais pas trop. Je sais pas trop non plus. Euh, J'arrive pas à déterminer ce que je peux penser d'un film pareil. J'ai beaucoup ri, par moment quand même. C'était drôle, quand même. Il y a, oui. il y a des trucs marrants. Euh, les acteurs, il euh, y, y en a à l'appel. Ils sont tous très bons, tous convaincants dans leur rôle. Après... Euh, je peux pas dire que j'ai aimé, je peux pas dire que j'ai pas aimé, en fait, je sais pas ce que j'en pense. Parce que c'est tellement un film euh, qui raconte rien, euh, qui a surtout euh, cette capacité de mettre de l'absurde et, et du non-sens dans toutes les réactions des personnages, dans les dialogues, Il a rien qui est cohérent, en fait, euh, dans la réaction de, Enfin, il y a des scènes, des fois, et tu te dis, mais pourquoi il, il réagit comme ça Enfin, c'est bizarre. Après, euh, j'ai pas vu beaucoup de films de lui, comme je te disais. Euh, mais je connais son style. Je sais, euh, je sais que ça peut être euh, extrêmement absurde et ridicule au possible. Ça m'a pas surpris, en fait. Mais euh, c'est juste que euh, ça va nulle part. Et on est vraiment dans un degré euh, de, de débile euh, assez élevé, quand même, pour celui-là. Oh, oui. Donc... Euh, euh, pff, en fait je sais, je sais même pas ce que je pourrais te dire Voilà Je, je trouvais ça euh, très drôle euh, Je pense qu'il y a, a peut-être des petits messages derrière Pour certains trucs C'est possible Je pense mmh. Mais euh, après euh, voilà euh, Je vais pas forcément le retenir le, Moi le dernier de lui que j'ai vu c'était Mandibule J'ai pas vu euh, incroyable mais vrai Mandibule j'avais beaucoup aimé par exemple Parce qu'il était absurde mais il était quand même un peu plus euh, euh, sensé entre guillemets Mais il était plus narratif il, il, avait, plus... Une ligne, voilà, il avait une ligne ouais. de direction et euh, il avait son petit truc entre guillemets ouais. c'est ça alors qu'en fait là le, le, les trois quarts de celui là c'est euh, euh, chacun raconte des histoires euh, complètement euh, débiles alors après on peut, on peut se cacher derrière le fait que comme ce sont des histoires on peut être dans l'absurde mmh. la, plus, plus la plus totale parce que bah comme c'est une histoire tu peux romancer, tu peux tu peux exagérer les faits, ce que tu vas voir à l'écran c'est quelqu'un qui raconte derrière au final. Mais en fait je me dis pourquoi il raconte des histoires tout le long du film et ça se finit sur rien parce que du coup en fait on se dit mais ça sert à quoi d'écouter des histoires, ça nous fait avancer à quoi en fait et c'est ça que j'ai trouvé un peu bizarre. Donc euh, là, à chaud et même dans les prochains jours, je pourrais même pas te dire si j'ai bien aimé ou pas parce qu'en vrai, c'est tellement un ovni que euh, je sais pas, je suis un peu sur ma faim, ouais, un peu, ouais, c'est peut-être ça, ouais. Ah bah de toute façon, c'est le grand paradoxe de, de Dupuis aujourd'hui. Euh, non, je suis totalement d'accord avec ta vision des choses. Euh, ouais. On est vraiment, en fait, pour moi, c'est un peu plus convaincant qu'incroyable mais vrai. Parce qu'incroyable mais vrai, pour moi, il y avait vraiment des limitations qui, au bout d'un moment, plombaient le film et faisaient que ça n'avait plus d'intérêt, ça n'avait plus vraiment de sens de suivre ce qui arrivait à ces différents personnages. Là, ici... Euh il y a ce côté beaucoup plus, je dirais, désinvolte, ou en tout cas beaucoup plus libre dans la forme que Dupieux souhaite donner à son film, puisqu'à aucun moment ici nous sommes dans ce qu'on pourrait appeler un film avec une véritable trame narrative. Mmh. Comme le disait Kevin, on est vraiment sur des personnages qui vont donc faire leur retraite, et pendant cette retraite, ils vont tous se raconter des histoires. Littéralement, c'est ça pendant au moins 50 minutes de film. Si on enlève les 15 premières minutes et si on enlève les 5 dernières minutes qui sont centrées sur autre chose, mmh. le reste du temps, ce sont des personnages qui se retrouvent euh, devant un feu de camp, ou dans une cuisine, ou devant un lac, et qui se racontent des histoires. Mmh. Et bah c'est bizarre, parce que du coup, on en ressort et on se dit « Ouais, c'est peut-être pas ce que j'étais venu voir en fait ». Bah clairement pas ouais. Moi je pensais vraiment pas avoir quelque chose comme ça. Alors déjà, euh, comme je te disais, j'ai vu euh, de quoi ça parlait euh, avant de regarder le film. Euh, mais euh, moi je m'attendais pas à un truc... Je, en vérité je m'attendais à un film beaucoup plus euh, narré du coup, euh, mmh. euh, ce qui n'est vraiment pas le cas. Bah, Les mêmes je trouve que euh, euh, avec tout, toute la bande, il n'y a pas tant d'échanges que ça entre eux. Euh, et pas tant d'échanges que ça, important aussi surtout. Euh, mmh. fin, du coup, si on part du principe qu'ils vont être euh, en retraite et que euh, ils vont être confrontés euh, à, euh, bah, justement à passer du temps tout le temps ensemble, il y aura peut-être des, des accords, des disputes. Il y en a, mais en fait, t'as l'impression que ça aboutit à rien ou c'est pas si, euh, pas si important. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer. mais Non, mais. Je sais pas. Je, je vois totalement ce que tu veux dire. Je te propose qu'on passe à l'écriture pour justement développer ouais. ce point parce que je pense que c'est central pour arriver à cerner ça. Euh, Dupieux, comme toujours, écrit ses films seul. Et je trouve que justement dans ce fait de vouloir être seul à l'écriture, Dupieux s'enferme dans une mécanique qui vraiment aujourd'hui est en train, je dirais pas de gangréner son cinéma, mais en train de euh, constamment lui tirer une balle dans le pied. Et Dupieux a cette idée que le troisième acte, N'a pas lieu d'être. Ouais. Ok. Et cela, tu le ressens dans quasiment tous ces films depuis euh, Réalité. Réalité était le seul film où il y avait un troisième acte, entre guillemets. Un de ses derniers films, en tout cas, où il y avait un troisième acte. Parce que Rubber en a un, même s'il est très court. Euh, tu peux remonter aussi à Wrong et Wrong Cops, même si pour voir Wrong Cops, c'est à mettre un petit peu à part, parce qu'il reprend pas mal de mécaniques qu'on retrouve ici dans Fumé, se fait tousser, notamment dans cette mécanique du sketch. Mais clairement, Dupieux, depuis euh, qu'il a fait au poste. Il a abandonné l'idée de rajouter un troisième acte. Son objectif, c'est à la fin du deuxième acte, de poser une fin qui sera plus ou moins ouverte, mais qu'au travers de cette fin, le spectateur se dise « bon bah ben, là, ça peut s'arrêter mm ». -hmm. Et c'est ce qui se passe dans le dain, c'est ce qui se passe dans Mandibule, c'est ce qui se passe dans... pas dans Incroyable mais vrai, parce que pour Incroyable mais vrai, c'est très différent, et c'est ce qui se passe ici dans Fumer fait tousser. On a un début de troisième acte, ou en tout cas ce qui semblerait être posé comme un troisième acte, mais en fait, il n'arrive jamais. D'accord. Donc c'est très gênant. Mais du coup, je comprends bah, ta frustration par rapport à cette sensation que il y a des personnages, mais qu'on les voit jamais se développer à l'écran. Bah C'est clairement ça. Il hein. n'y a rien, en fait, euh, là-dessus. C'est euh... Ils ont des traits de caractère euh, qui sont un peu mis en avant par moments. Bah, au début, en fait. Pour moi, ils sont mis en avant dans la séquence d'ouverture où tu vois à peu près qui est le chef d'équipe, ou en oui. tout cas qui se voudrait chef d'équipe. Tu cerne à peu près qui est le comic relief, qui est le mec un peu plus sérieux, qui est le jeune Puceau, qui est la, la, la bimbo, qui, tu, tu cernes des caractères en fait, mais. Ça ah, va pas plus loin. C'est euh, ça. Il y, y a un peu de ça vers la fin aussi, où ils sont en train de déballer un peu tous leurs faut machin, tout mmh. ce qu'ils ont à dire parce que la situation elle est un peu. Euh, en panique quoi, mais. Euh, Sinon euh, tu t'attaches pas beaucoup, après je sais pas si c'est vraiment sa volonté aussi euh, de, de, de, de me faire ressentir ça, mais après euh, moi j'aime beaucoup les acteurs qu'il y a dedans, j'adore Lacoste, Vincent Lacoste, et euh, Gilles Lelouch je trouve que qu'il euh, est toujours euh, correct et bien, après il a toujours un peu les mêmes, euh, les mêmes façons de jouer qui, euh, qui ressortent un peu à travers les, ses rôles quoi. Ouais. Euh, et là c'était un peu le cas, enfin, il fait un peu beauf euh, dedans, dans certaines ah, bon, clairement, répliques oui, clairement. et puis euh, une façon un peu nonchalante de parler, un peu, euh, un peu grossière, ou, euh, tu vois, c'est... Euh... Après, euh, peut-être que justement c'est son personnage là qui le veut, hein, mais euh, mmh. euh, il ne fait pas toujours des, des rôles comme ça, mais, euh, mais du coup moi il, ça me plaît bien, hein, mais il euh, n'y a, de... ouais, a pas grand chose en termes d'attache, euh, de développement des personnages, euh, ni entre eux. Euh... Enfin, voilà, en fait, la seule vraie attache que tu as, c'est par rapport à ces petites histoires qu'il racontent. Bah c'est surtout ça, oui. Parce qu'en ouais. fait, si on veut vraiment parler de scénario, ici, bah, on peut que parler en fait de la manière avec laquelle sont gérées ces différentes petites histoires. Qu'en ouais. gros, il y en a ouais. il y trois. A... Ouais, ça, il y en a trois. Euh... et celle-là... Ouais, il y en a trois. Ouais, trop, ouais. Ouais, il y en a trois, ou en tout cas trois et demi avec les petites histoires qui sont racontées en next, mais il y a trois ouais. histoires en fait. Et si on se base sur ces trois histoires, il y a des structures dans celle-ci. Ce sont des sketchs, clairement. C'est écrit comme des sketchs, c'est conçu comme des sketchs, avec toujours cette mécanique qu'il n'y ait pas de troisième acte dans les sketchs en plus, euh, ou en tout cas pas de chute. Mais vraiment, si on ne va pas au-delà de ça, euh, la base, ce qui devrait être le centre du film, c'est-à-dire cette équipe, ouais. je la cherche encore. Et c'est ouais. réellement un problème. Bah ouais, pour le coup, il n'y a rien là-dessus. Hein. Et non. puis, bah, je te propose, on spoil très vaguement la fin. Euh, spoiler avec les dupieux, c'est très vague, mais en gros, spoilons la fin. En gros, à la fin du film, il devrait y avoir un troisième acte, avec le fameux lézardin qui est évoqué au début du film, qui ouais. est supposé être le grand méchant ultime qu'ils vont affronter. Et même ça, on est à la limite du foutage de gueule. Parce que lézardin, du coup, meurt dans un repas de famille. Oui. sans qu'on ait de réelle explication à part que visiblement sa femme et son fils ont on décrété qu'ils en voulaient ouais, plus de lui ça. et en parallèle la tabac force qui ne peut pas se préparer du coup à l'attaque puisque euh, en parallèle de ça on nous montre que les Ardins a déjà prévu de faire exploser la terre et donc du coup qu'ils n'ont pas le temps de réagir étant persuadés qu'ils vont crever décident de mettre en place un plan surréaliste qui est de changer d'époque par le biais de leur robot et l'initiation du changement d'époque et la fin du film puisqu'en fait le robot qui est supposé faire ça plante ça. Et il reboot constamment. Donc il répète la même phrase en, en boucle et la scène est assez interminable parce que ça dure des secondes et des secondes. Et des secondes et des secondes et, et des, des secondes. secondes. Et euh. Ouais, c'était un peu irritant même. Et pour regarder, moi, ça représente trouve. toute la frustration que tu as devant ce type de projet. C'est à dire que vraiment, sur la base, sur le fondement, sur cette idée de vouloir faire un Sentai à la française, moi j'adore l'idée. Oui mais la vache du pieu a encore besoin entre guillemets par je ne sais si c'est esprit narcissique ou nihiliste par rapport au spectateur de limite se foutre un peu de notre gueule et de nous dire ouvertement bah vous attendiez ça vous l'aurez pas donc démerdez vous appréciez ce que vous avez devant vous c'est une histoire avec vaguement des personnages qui vont se raconter des histoires d'épouvante et qui vont essayer de se faire peur les uns aux autres point barre mmh. donc certains vont aimer et je pense d'autres vont littéralement me conchier ce genre d'idée parce que réellement, je peux comprendre qu'on trouve ça détestable. Après, c'est clairement euh, ça peut être assez aléatoire, mais euh, c'est quand même un cinéma euh, qui est un peu 50-50. Euh, quoi. Il n'y a pas trop d'entre-deux. Mm. Soit les gens aiment beaucoup parce qu'ils connaissent euh, le gars et que euh, forcément, dès qu'ils voient du Dupieux, ils sont un peu en extase. Ou alors ils détestent. Mm. parce qu'ils sont là à se dire mais ça n'a ni queue ni tête pourquoi est-ce que je m'emmerde à regarder ça quoi ouais. ils peuvent réagir comme ça aussi les ah gens, là, et euh, du coup euh, moi je suis un peu dans un entre deux parce qu'il y a des choses qui m'ont plu il y en a d'autres qui m'ont pas plu parce que je connais un peu le, son style, euh, moins que toi carrément mais euh, je connais un peu son style et du coup euh, je, je peux ressortir quelques petites qualités du film et il y en a mais c'est juste que euh, je peux pas me prononcer euh, clairement euh, en me disant c'était trop bien ou c'était mmh. très mauvais. C'est un peu les deux quoi. Ah euh, complètement. Et puis moi ce qui me dérange de plus en plus avec Dupieux et que j'arrive pas à cerner, c'est j'ai l'impression que ces films sont, sont très en surface en termes de conception et de narration. Il n'y a ouais. jamais de je ne demande pas à un film d'avoir une immense profondeur, il y a des films sur lesquels on peut se contenter on va dire, d'avoir une linéarité d'interprétation qui suffit à faire tenir le long métrage. Mais le vrai problème que j'ai de plus en plus avec les scénarios que pose Dupieux, c'est cette sensation qu'il y a la base et on ne pourra pas creuser au-delà de cette base. Mm -hmm. Et de, ça devient de plus en plus problématique parce qu'on est sur le cinéma qui est un peu conceptuel, où vraiment on devrait se dire, il y a une idée, cette idée devrait suffire à elle seule à porter le film. Ouais. Ce qui arrive ouais. beaucoup si vous regardez du vieux cinéma indépendant et underground américain ou même anglais il y a beaucoup de films de, des périodes 60-70 où vraiment c'est une idée qui drive le film et la base entre guillemets de l'interprétation va être faite à partir du ressenti qu'on va avoir. C'est à dire vraiment qu'est-ce que ça va nous procurer en termes d'émotions. Ouais. Là c'est compliqué parce qu'on est sur le postulat d'un film très comique oui clairement et c'est tout. Il ouais. n'y a pas vraiment de... de, de puissance entre guillemets narrative derrière qui va porter les personnages parce que c'est pas l'ambition de Dupieux il n'y a pas d'envie de vouloir réellement parodier les centaures mis dans cette séquence d'ouverture parce que le reste du temps c'est pas ce qui l'intéresse il n'y a pas plus que ça l'envie de vouloir jouer avec les traits de caractère des personnages parce que c'est assez limité et rapidement on nous ramène sur le fait qu'ils sont assez en surface aussi mmh. c'est compliqué ouais après euh... Euh, la toute première histoire mmh. Euh, oui celle avec le casque là ouais il y avait des petits moments où je me disais euh, c'est plutôt convaincant pour faire quelque chose de dramatique mmh. ou de sérieux tout à fait par moment ouais alors que la volonté elle est vraiment de de, de rendre ça ridicule mais euh, je sais pas par exemple quand le personnage de de Grégoire Ludic il se prend le truc dans l'œil là ouais je trouve que la manière dont il a enfin la manière qu'il a de mourir elle est assez euh, Convaincante. Ah, bah c'est très crédible. Moi je, je trouve, dis, ouais. Il y a, y a un mélange de surprise de sa part et de. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, Et du coup, sur le moment, tu ris pas. Non. Tu dis Ah, putain. Bah c'est très tragicomique, en fait, cette ouais. séquence-là. Et la gestion de aussi de ce, de ce moment-là est très bien faite par du coup. Ouais, coupé. clairement. Il y a des petits moments où je t'entendais rigoler, et moi, dans ma tête, je fais Mais je trouve pas ça drôle, là, je trouve ça tragique. Un bah peu. En fait, moi, c'était presque du désamorçage parce que je m'attendais pas, en fait, à ce qu'il y ait des trucs comme ça. Ah, ouais, Et du coup, tu vois, c'est vraiment en mode. Ah d'accord, il veut se faire ça, ok. Ouais. Pourquoi pas Du coup, je trouve que la scène, est... enfin cette histoire-là est plutôt... Euh... Ah bah c'est l'une des plus réussies pour Un moi, c'est euh... clairement ouais. une des plus réussies. Et après, celle avec euh... Blanche-Gardin, c'est plus étrange. Celle-là, ouais. j'ai je... celle beaucoup rien. Ah celle-là, elle est, est très très, très, très drôle. Mais là, pour ouais. le coup, c'est vraiment, <rire> du... vraiment de l'absurdité poussée dans son extrême le plus cathartique. C'est clair. C'est assez fou. En termes de mise en scène, donc comme d'habitude, c'est bon de le rappeler, Dupieux est à la fois réalisateur cadreur et monteur de son propre film donc il y a une gestion entre guillemets de l'entièreté de la partie réalisation qui pour moi va vraiment de la conception jusqu'à la mise en place et la projection du film euh, moi le vrai point négatif que j'ai envie de mettre en avant sur ce film mais que je mettais déjà un petit peu en avant sur Incroyable Mais Vrai c'est pas très beau et je oui. parle pas de travail de mise en scène ou de structure des plans, je parle juste d'image pure ça fait très fade et, bah, et je te le disais, moi je ouais. trouve que j'ai l'impression de voir un fichier natif d'appareil photo sortir sans étalonnage, sans rien du tout. Alors on parle de couleurs, euh, dans couleur, texture, euh, contraste, luminosité, tout. Bah, tout. Le, le seul élément qui ressort de fou c'est leur costume. C'est ça. Parce qu'il est flashy. Mais euh, alors après, est-ce que c'est volontaire ou pas euh, L'endroit où ils dorment, c'est que du gris et du blanc. C'est très... Euh... C'est ouais, extrêmement fade comme couleur, euh, c'est très froid. Mmh. Euh, la majorité des décors, on est dans de la poussière au début, même, ah bon, même si est est des dans des la même forêt. On est dans la même carrière pas... que Mandibule, je suis persuadé qu'on est dans la même carrière au tout début que Mandibule, ça ouais. serait pas dégoût. Et en vérité, même à travers, euh, du coup, oui, à travers les histoires, euh, la maison ressemble beaucoup à celle qui est utilisée dans Mandibule. Tout à fait. Et, euh, et puis euh, même pour l'histoire avec Blanche Gardin, on est dans, dans des décors euh, pas, très, euh, pas très colorés. Hein, ah oui, complètement. Vrai. Donc euh, oui, à, euh, à part leur, euh, leur costume, il n'y a rien qui ressort euh, en termes de couleurs. Après, euh, moi j'aime beaucoup.. Euh, j'aime beaucoup la, la, la, la typographie utilisée pour le générique. Mm -hmm. Qui fait très, euh, très rétro-futuriste. Euh, euh, la musique. Euh, je la trouve très belle aussi parce qu'il a ce côté mmh. toujours un peu synthé euh, c'est du synthé qu'il utilise un peu dans, dans les musiques ouais. on rappelle un peu les dans Steak il y avait un peu ça à l'époque il y avait une musique un peu euh, comme ça pense, sachant qu'en plus à l'époque de Steak il composait lui-même ses bandes originales ah bah voilà, ouais. maintenant il ne le fait plus ouais. en fait là maintenant je pense qu'il a un délire du pieu parce que là où sur euh, euh, incroyable mais vrai il était allé chercher un artiste euh, dont j'ai plus le nom et j'ai pas envie de l'écorcher mais qui avait fait en fait des reprises de Jean-Sébastien Bach mmh. avec un un synthétiseur mais très perché qui, qui je te ferai écouter ça après mais c'était vraiment barré et là en fait il est parti chercher un artiste qui s'appelle Mord Garson et il a repris quasiment l'entièreté d'un de ses albums qu'il a greffé au film qui est fait en grande majorité pareil au synthé ah au ouais, vieux synthétiseur okay. donc il y, y a vraiment une ambition de la part de Dupieux d'aller chercher des artistes en fait et de les inclure dans son propre univers cette partie là c'est peut-être l'une des parties que je trouve les plus intéressantes parce ouais. que ça donne une nouvelle texture en fait à, à la musique que tu écoutes et ça se fond plutôt bien en fait dans le décor du long métrage. Oui, c'est vrai. Mmh. Oui, clairement, ça marche. Euh, ouais, voilà. Après, euh, j'ai beaucoup aimé les, les, les petits décors à la fin avec euh, Pullboard. Mmh. Ça rappelle les, les vieux effets visuels des Star Wars. Ah bah c'est clair euh, que là, on 80. est dans l'empire contre-attaque et dans ouais. un nouvel espoir, là, clairement. Mais tu sais, c'est très concentré dans, dans une toute petite pièce, à mon avis, tous les décors qu'il y, y, mmh. y a. Mais du coup, je trouve que c'est... Alors, on est encore dans des couleurs très très sombres. Mais je trouve que c'est assez beau ouais. comme, euh, comme, comme ressenti, fin, comme, comme finalité, on va dire, de, euh, à l'écran. Je trouve ça. Euh, bah, je trouve ça assez bi c est, c est bien, euh, bien agencé, c'est assez joli. Après, il n'y a pas de couleur, évidemment. Hein, non, mais quoi, je suis mais... d'accord avec toi sur la gestion du décor, par contre. La gestion du décor, ouais. elle est vraiment bien faite. En fait, quand je parlais vraiment de, de couleur, c'est que j'ai cette sensation que Dupieux n'a pas fait euh, de travail d'étalonnage. Oui d'accord. Okay. Ce qui pour moi est, est de plus en plus bizarre parce que autant à l'époque de, de Rubber ou de certains films comme ça, ça donnait une certaine patine ouais. Mais parce qu'il était encore dans l'expérimentation, il se servait pour la première fois de, des Canon, et à l'époque je crois que c'était un Canon 5D qu'il utilisait Donc mmh. c'était un peu un précurseur justement de l'utilisation de l'appareil photo au sein du cinéma ouais. Or aujourd'hui Dupieux se sert de caméra, il ne s'en cache pas, il se sert vraiment de, de caméra de cinéma beaucoup plus classique donc il n'y a plus cette expérimentation et pour autant on garde cette même texture d'image où du coup vu qu'il n'y a plus la justification de l'appareil photo qui était là au début pour faire que cette image avait une patine particulière. Mmh. Là aujourd'hui on se retrouve avec des films qui je trouve sont, sont ternes et fades et où même tu vois des costumes comme ceux-là qui sont flashy oui. ressortent presque comme un poil décontrasté et... Euh, et du coup moi je suis un peu en train de me dire la vache t'as quand même un truc tu peux forcer et c'est le propre des Super Sentai d'avoir des couleurs saturées euh, comme c'est pas permis je veux dire tu enlèves les parties entre guillemets à l'américaine où là pour le coup c'est hyper classique toute la partie avec des costumes ou des trucs comme ça mais c'est flashy, Il y a du, les noirs sont ultra forcés euh, les couleurs des costumes ressortent à donf et du coup là tu t as du mal à cerner du coup pourquoi il met ça en place si c'est pas pour assumer derrière en termes de, de visuel, quoi. Mais. Bah après, euh, peut-être que justement il a changé de. Euh, il a changé de. D'appareil, il est passé à des vraies caméras où, euh, par rapport à avant, mais peut-être qu'il a voulu garder un style comme il avait avant. Peut-être. Même ouais. en changeant de technologie. Ouais, peut-être. Et du coup, peut-être que ça l'intéresse pas de. Euh, je sais pas, de, de retravailler euh, ce, cet aspect-là derrière, je sais pas. Non, mais t'as peut-être raison. Peut-être, hein. ça... En fait, il est tellement. S'il si, a l'habitude de faire beaucoup de choses tout seul, euh, à savoir écrire ses propres films, euh, faire euh, ses propres musiques à l'époque, etc. Peut-être qu'il est resté dans une conception assez individuelle et, et personnelle de, mmh. de sa manière de faire, et qu'il est borné et qu'il ne veut juste pas changer ces trucs-là. Peut-être. C'est peut-être juste ça, en fait. Hein. Ah, mais t'as complètement raison. En plus, je suis, je suis quasiment sûr. Mais après, par contre, ce qui est l'avantage, c'est qu'on n'a pas forcément trop évoqué ça pour le moment, mais c'est vrai que par contre, la mécanique de gag et de comique, et de jeu avec les situations, elle est très bien gérée par Dupieux ici. Oui. Je veux dire, si, si oui. on peut imputer au film de ne pas raconter grand chose, le peu qu'il raconte est vraiment drôle. Franchement, ouais. On se marre, quoi. Ouais. Là-dessus, on est d'accord. On a quand même bien rigolé euh, à certains moments, euh, plus que d'autres. Mm -hmm. Mais il y a quand même toujours des petites phrases euh, par-ci, par-là, des fois, qui vont te faire euh, quand même rigoler dans la manière ah, bah, dont oui. c'est dit. Il y a un ton aussi euh, dans l'expression, comment c'est dit, tu vois c'est Tu te dis mais c'est pas possible quoi, pourquoi il dit ça Ah non mais il y a des trucs, c'est... Et il y a des fois, c'est clairement toute l'histoire en soi, on est dans, dans un truc, on se dit mais quoi Mais par contre c'est très drôle, mmh. là-dessus par contre c'est très rythmé ouais Je suis d'accord, là-dessus c'est un, un, un gros point fort moi. Ah c'est un gros point fort Et ouais. puis en plus, enfin, le, le fait qu'il soient allés vraiment dans le délire De carrément embaucher des gars pour concevoir des robots Ou des marionnettes ou des trucs comme ça oui voilà pour ouais. renforcer un peu plus le côté vraiment euh, bah, un fait de briquet de broc Qui pouvait y avoir clairement sur certains Super Sentai Mais c'est dit en plus, euh, oh. tu sais la gamine quand t'es fait Mais c'est du caoutchouc euh... C'est du caoutchouc, oh, ouais tu vas arrêter Je vais quand même arracher la tête Mais message que c'est faux oh, Ouais t'as fini là c'est drôle, c'est drôle, c'est ce genre de truc, bah, absurde et débile, ouais, mais clairement. ça marche. Ouais. Ça marche. Ouais, ouais c'est vrai. Je te propose qu'on passe au casting, mm -hmm. vu qu'on a quand même fait un joli petit tour. Bon, casting, euh, plus que 5 étoiles. Bah oui, oui. Gilles Lelouch, Vincent Lacoste, Anaïs de Moustier, euh, Jean-Pascal Zadi, Oulaya euh, Mamra. Euh, dans les rôles plus secondaires, on a donc Blanche Gardin, on a Adèle Exarchopoulos, on a euh, Doria Tillier, Jérôme Niel, Grégoire Ludic, David Marsay, Julia Flore, euh, qui est-ce qu'on a d'autres que j'ai oublié de citer, ben Benoît Poulvord et Alain Chabat. Alain ouais. Chabat qui prête sa voix donc à la Chef vieille. Didier. Et, euh, et Benoît Poulvord qui joue Les Ardins. Bon, ouais. qui est vraiment de l'ordre d'un caméo ouais, je vous préviens, ouais. les quelques images qu'on voit dans la bande-annonce, ça représente quasi un bon 30% du temps d'écran de Benoît C'est a... 4 minutes oh, oui, voilà. 4 minutes grand ouais. max, ouais, mais ça. tout le monde a bien sa place et je pense mine de rien que malgré tous les défauts qu'on a pointés du début à la fin de cette vidéo, la grande qualité qu'a le film, c'est de se reposer sur des acteurs qui vraiment y croient à fond ouais mais je pense, que un, je pense que ça peut être un, un peu un délire pour eux de faire ce genre de film aussi. Ah, complètement complètement Donc, euh... Tu vois, Jean Dujardin, quand il en parle de son expérience sur le dain, c'est une des expériences les plus fun qu'il ait eu à faire au cinéma, parce que vraiment, bah, jouer le débile pendant une heure, ça, ça l'éclate quoi Ça sort de l'ordinaire, forcément. Tu vas, tu vas avoir des personnages euh, qui, vont, euh, euh, qui vont avoir des phrases à dire qui sont un peu différentes de ce que tu peux jouer dans d'autres films, je pense. Une manière de le dire, euh, les costumes... Il y a plein de choses où forcément tu vas dire c'était complètement barré, forcément ça m'intéresse. Je pense mmh. qu'il y a plein d'acteurs et d'actrices qui sont un peu euh, intéressés ou curieux ouais, de, jouer avec, euh, de jouer pour lui. Du coup. Donc, euh, ah bah quand tu vois ouais, les castings euh... qu'il arrive à réunir, ouais, euh, c'est ça, c'est qu'il y a un véritable intérêt quand même. Il y a un engouement, il y, y a une vraie envie. Je ouais. pense que c'est parce qu'il n'y a personne qui fait du cinéma comme Dupieux aujourd'hui dans le cinéma français. Oui, clairement. Il a, je ouais. veux dire, il est vraiment. Qu'on l'aime, qu'on l'aime pas qu'on ait des choses à lui redire ou qu'on qu le déteste ou que, humainement parlant, on ne l'apprécie pas, ça reste un mec qui, au sein de notre production actuelle, en France, mmh. tente des choses. Oui, bon, Parfois, il se pète la gueule, parfois, il est maladroit, parfois, il est trop bizarre ou trop perché, mais au moins, ben, là où aujourd'hui, on a tendance à reprocher à plein de gens d'avoir des manières très formatées de concevoir le cinéma, lui, on peut pas parler de formatage. Bah là, oui, il sort complètement de l'ordinaire. Hein. C'est sûr que euh, dans le paysage du cinéma français, euh, euh, il est très loin de tout ce qu'on peut avoir euh, au cinéma. Hein, que ce soit des, des, des faits historiques, des biopics, des adaptations de livres, des comédies euh, françaises ratées. Euh humoristique euh, toute naze là quand on en a, je sais pas combien tous les ans avec des affiches moches qui se qui se ressemblent toutes enfin que des trucs nuls ouais. et ça euh, pour le coup euh, il faut quand même le souligner que oui il, re, il sort du lot quand même euh, là dessus et euh, et même si comme tu dis on n'est pas toujours convaincu bah c'est quand même cool d'avoir ouais. ce genre de cinéma euh, en france quand même. tout à fait ça bien mon cher kevin on arrive à la fin de cette vidéo qu'est ce que tu retiens de fumée fait tousser. Mmh. Bah euh, un véritable ovni, euh, clairement. Où je sais pas du tout quoi en penser, mais j'ai bien rigolé devant. Je le reverrai pas forcément. Euh, mais bon, euh, voilà. Quoi. Ça vaut ce que ça vaut, avec des choses intéressantes, et d'autres beaucoup moins. Je continuerai quand même à regarder euh, des films que j'ai pas vus de lui, mmh. dont Le Dain, parce que ça m'intrigue beaucoup. Oh, oui. Et puis, bah, les prochains qu'il fera, je pense que je continuerai quand même à regarder, parce que, voilà, encore une fois, c'est... Euh, pour moi, ça va être des projets euh, assez aléatoires dans, dans, dans ce que je vais en penser, je pense. Il y a des, y a des projets que je veux beaucoup aimer et d'autres euh, beaucoup moins. J'avais beaucoup aimé Mandibule, celui-là euh, moyen. Mais je trouve que ça reste quand même intéressant de les regarder. Euh, de par ce qu'il va raconter, parce que justement, on est dans, dans un contenu très original par rapport à ce que le cinéma nous propose. Et aussi pour ses castings, quoi. Ah bah clairement. Parce qu'il arrive quand même à réunir des des bêtes d'acteurs quand même mmh. euh, pour jouer ensemble. Des fois on se retrouve avec des groupes ou avec des duos qu'on n'a jamais vus à l'écran. Et là on va les retrouver dans des films complètement absurdes qui vont être complètement hors du commun par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc euh, je continuerai quand même à regarder son cinéma, mais celui-ci m'a pas euh, m'a pas trop séduit. Quoi. Ok, voilà. Euh, bah, je ne vais pas rajouter grand-chose en fait. Euh, disons que Dupieux là est dans sa bonne phase, une bonne phase très limitée notamment en termes d'écriture encore une fois, mais je pense que, voilà, il... maintenant il a sa manière de faire, c'est-à-dire je pense qu'il faut s'adapter, c'est très réduit à son essence la plus, euh, la plus condensée possible, pas beaucoup d'histoires, simplement des vagues idées dropées à gauche et à droite, mmh. ça reste intéressant parce qu'il réunit une pléthore d'acteurs, comme tu l'évoquais, pour interpréter des trucs loufoques, faut aimer l'humour, parce que clairement, si vous accrochez pas aux 15 premières minutes, aucun moment pas, du ouais. film ne marchera sur vous. C'est clair. Donc ça a rien de rester si jamais vous voyez que les premières minutes ne fonctionnent pas. Après, si c'est votre délire, Fumer fait tousser de Quentin Dupieux, pour moi, c'est déjà mieux qu'Incroyable mais vrai. Bah, je te le dirai, je Donc ça hein. vaut un peu plus le coup que ce long-métrage-là. Donc pourquoi pas. Mais après, ouais, vous attendez clairement pas la comédie de l'année. C'est drôle, mais on a un peu ce goût amer, comme on vous évoquait quasiment tout du long de la vidéo, de quand on sort de la salle avoir la pression de ne pas avoir vu grand-chose. Ça reste drôle sur l'instant. On se marre. Oui. Et heureusement que ça ne dure qu'une heure dix-sept. Ouais. Mais est-ce qu'à la fin, on retient plus que quelques vannes Pas sûr. Non, ouais. je pense pas. C'est ça. Bon, bon, Avec ça en tête, vous faites ce que vous <rire> voulez. Merci mon cher Kevin d'avoir participé à cette petite vidéo. Euh, Peut-être la dernière de 2022, mais je compte sur toi bien évidemment pour revenir en 2023. Ah oh bah écoute, avec plaisir. Ah bah à tu sais fois. bien que le plaisir sera partagé de mon côté aussi. Euh, D'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus Je suis gêné à chaque fois à la fin, pour en dire... Oui. et puis maintenant... Tu vas qu'on bave Non, parce que euh, bah, moi il est beaucoup aimé Chef Didier, donc ah je vais voilà. faire un cosplay de Chef Didier, donc je vais. Il quand pour même rester -même. Euh, très euh, discret sur ce personnage en plus Oh hein. oui, c'est vrai <rire>